J'espère que tout va bien, que vous que vous en sortez au quotidien et que vous ne vous laissez pas trop impressionner par l'actualité. Alors aujourd'hui, j'ai traité un sujet que j'avais envie de traiter déjà depuis longtemps, on va dire. Il s'agit de la nouvelle religion mondiale. Personne n'en parle et pourtant, et pourtant, c'est très très important. Vous connaissez le nom qu'on ne présente plus hein, pour les nouveaux venus que je salue. C'est le nouvel ordre avec un M à la fin, mais on l'appelle le nom, pour des raisons évidentes, de discrétion. Et ce nom a aussi pour but d'instaurer une nouvelle religion mondiale. Et donc, je voudrais en parler un petit peu et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est tellement important. Alors, espérons que les cartes vont m'aider à transmettre mon message, le message et à vous dire pourquoi c'est tellement important et pourquoi il faut savoir ces choses-là. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de la nouvelle religion qui est déjà mise en place Il y a déjà des temples qui ont été construits Alors, à Abu Dhabi, c'est dans les Émirats Arabes. Donc, il y a trois temples. Il y en a un pour la religion hébraïque, un pour la religion chrétienne, un pour la religion islamique. Bon, donc, ils sont déjà construits dans les Émirats Arabes, et il devrait y avoir pour prochainement, alors on sait pas quand, hein, une, une église, une église pour justement la nouvelle religion mondiale. Et celle-ci, cette église serait construite à Rome. Bon. Mais pour l'instant, il y a déjà trois temples. Et ces trois temples prônent, justement, les valeurs d'amour, les valeurs de charité, de compassion, euh, d'acceptation, surtout de tolérance. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est très bien. Sauf que, sauf que, eh bien, on va demander aux cartes s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière cette nouvelle religion, parce qu'évidemment, il faut toujours revenir au texte sacré qui nous disait, qui nous prévenait qu'il y aurait un nouvel ordre, donc un homme, qui serait accompagné par la mise en place d'une nouvelle religion mondiale. Le nom, bah, on sait ce qu'il veut faire. On le voit à l'œuvre déjà depuis plusieurs années, on se bat contre, mais la nouvelle religion mondiale, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, on va essayer de voir. Qu'est-ce que veut mettre en place cette nouvelle religion mondiale Pourquoi est-ce que c'est tellement important Qu'est-ce qui se cache derrière Alors, artificiel et sérieux. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est artificiel, sous des dehors sérieux, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette nouvelle religion mondiale quelle valeur prône-t-elle en réalité à quoi ça va aboutir à ça va aboutir à des restrictions ok alors réflexion et prospérité bien alors maintenant on va, on va essayer de mettre d'autres cartes hein, pour euh, étoffer le propos restrictions réflexion, prospérité toujours par rapport à la nouvelle religion mondiale la RM, si vous voulez. On va essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière ces, ces, trois, ces trois mots. Restriction, ça c'est quoi Amour. Alors, amour et restriction. Ok. Réflexion, légèreté. Ouais. Et prospérité, c'est quoi Abondance. C'est vrai. On peut commencer par ça que c'est une nouvelle religion qui prône effectivement l'abondance, la, la prospérité, donc plutôt des valeurs de développement, qui prône également une certaine légèreté par rapport aux réflexions. Cette question de légèreté a son importance, mais pour l'instant je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et restriction et amour, c'est vrai que on peut y voir ça, on peut voir ça comme ça. C'est qu'en fait c'est un amour. C'est un faux amour, en fait. C'est un amour qui va conduire à des restrictions. Mais c'est une, une religion qui est en, en relation avec des faux semblants, en fait. Mais je sais pas si je vais le, pouvoir le, vous, bien vous en parler avec ces cartes-là. Ça m'ouvre des perspectives. Restriction de l'amour, c'est vrai. Réflexion qui sont en fait plutôt de la légèreté, donc des fausses réflexions. Prospérité, abondance. On peut éventuellement regarder. Qu'est-ce que ça veut dire C'est plutôt des mots sympas. Naissance, oui, d'accord. Connaissance, oui, non, ça va pas trop m'apporter de, de ce que je veux, là. Naissance, connaissance. Naissance de nouvelles connaissances. Avec un nouveau mouvement. Oui, bon, tout ça, c'est juste. Mais voilà. <rire> c'est la carte que j'attendais. La perversion. Et c'est exactement ça, en fait. Donc en fait, on a des très beaux mots au départ. Oui, c'est vrai. Prospérité, abondance. Alors, naissance de nouvelles connaissances, naissance d'un nouveau mouvement, mais aussi c'est, en fait, la perversion qui sera mise en valeur sous des dehors, en fait, euh, euh, très attractif, euh, très pur, très honorifique, c'est ça, en fait. Donc, on va garder ce mot-là, parce que c'est, en fait, c'est ça. Et avec une, une, une absence de conscience, une absence de d'acceptation du péché, en fait. C'est-à-dire que le péché ne sera plus un péché. Donc, tout sera permis. C'est ce que j'essaie de vous dire, de façon pas évidente. Ça veut dire que les perversions seront autorisées et il n'y aura plus de péché. Donc, pour ça, on va le demander... Euh, alors, l'oracle de Laura, peut-être. Tiens. Qui est, en fait, un petit peu comme le divin actu, mais un peu, plus, un peu plus restreint. Donc, il y a moins de cartes. Donc, on va voir un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de la RM, donc la nouvelle religion mondiale. Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est déjà en place. Ça, c'est vrai. Je vais vous montrer les images. Vous pourrez faire vos propres recherches ensuite. Qu'est-ce qu'on peut en dire On va voir si la coupe me montre un petit peu si c'est bien ça. Alors, nature et écologie. Bon, ça, c'est une donnée du problème, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Alors, au niveau de la nouvelle religion, je dis que c'est une donnée du problème parce que, oui, ça va se mettre en place aussi au même moment. On est d'accord. Ah ben, décidément, il y tient. Hein. Bon, OK. Un théâtre et de l'informatique. D'accord. Un théâtre et de l'informatique avec les, les histoires d'écologie. Bon, OK. Bon, on n'est pas trop sur les questions de religion. Alors, informatique, éventuellement, on peut aller regarder. Et théâtre, oui. ça Éventuellement, on se rapproche du thème. Manifestation, et ça c'est quoi Pays. Ouais, alors on va continuer encore un petit peu. Ça c'est quoi? Guerre attentat. Oh là là. Ouais, et ça. Civilisation. Ouais, on en a peut-être plus par là, en fait. Pays, territoire, civilisation informatique. hacker hmm, J'ai pas sûr que les cartes soient très très bien adaptées. Par rapport à ce que moi je sais et que je voulais un petit peu vous montrer éventuellement, déchiffrer avec les cartes. Oui, alors, effectivement, on va nous parler dans cette nouvelle religion. On va nous parler de vieilles civilisations, ça va venir ensuite, qui concernerait toutes les nations. On va nous parler des, des pyramides et c'est vrai qu'on va nous dire aussi qu'il y a des informations qui ont été cachées jusque-là et qui vont remonter. Donc, en fait, on va un petit peu désacraliser tout ce qu'on connaissait de traditionnel au niveau des civilisations passées. Et ça va atteindre tous les pays. C'est-à-dire qu'en fait, on était parti avec différentes religions. Et on va nous faire croire que toutes les religions sont, ont un même fondement, une même racine, une même source. Euh, mais j'ai peut-être pas les cartes adéquates pour ça. Et ce sera en fait, tout ça, ce sera faux. Alors, la seule chose qui serait intéressante ici, c'est éventuellement le fait que ce soit du cinéma. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, et ça, c'est encore important de le savoir, on aura toujours des questions de guerre et on aura toujours des questions de manifestation et de révolution. C'est-à-dire que là, on est en train de rentrer dans une période de contestation, de la population par rapport à une diktat qui se met en place et qui sera aussi en relation avec la la nouvelle RM et le, et le nom et on aura toujours et encore des questions de guerre de guerre voire d'attentat mais de guerre oui c'est à dire que on est entré dans une bataille l'autre il l'a dit hein, nous sommes en guerre effectivement mais là on va vraiment rentrer dans euh, le, les gens qui essaient de se libérer qui protestent avec le succès qu'on voit, hein, ça, ça n'amène à rien. Enfin, vous avez bien vu pour les retraites. Hein. On l'avait tous et toutes plus ou moins vu dans les cartes. On avait tous dit ouais, non mais ils le feront passer quand même leur projet. Oui, ça passera. Bon, donc les manifestations euh, zéro, voilà. Et donc ce sera pareil par rapport à cette, ce nom qui est en train de se mettre en place, bien qu'on soit en train de lutter contre. Il finira par se mettre en place parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit. Et il y aura aussi des questions de guerre. Alors et d'écologie évidemment. Ça, ce sont d'autres équations qui interviennent, qui interviennent euh, plus ou moins dans le problème. Mais je dirais qu'ils sont un petit peu en fait euh, des informations qui, qui seront là, des, des choses qui arriveront en même temps que cette euh, cette cette, euh, euh, cette nouvelle religion. Alors, comment je vais pouvoir vous en parler moi hmm. On va toujours demander à mon dixit. C'est vraiment le mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle religion Bon, là, on a compris qu'on aurait des questions de perversion. C'est la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Qu'on va remettre en cause tout ce qu'on sait au niveau des civilisations. D'accord. Ça, on va mettre de côté. Alors, je voudrais vraiment me centrer uniquement sur la nouvelle religion. À quoi ça va amener et pourquoi c'est tellement important. Pourquoi est-ce important de le savoir Pourquoi est-ce que je vous en parle Tiens une carte qui vient de tomber ça. Alors ça peut dire que c'est dans les tuyaux, oui c'est vrai. Mais c'est aussi le fait qu'on va être coincé. Ah, euh, bon, c'est nous qui sommes dans les tuyaux. Donc on va être coincé, donc on va être limité. Bon c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absence de liberté. Mais en quoi est-ce que cette nouvelle religion est importante Pourquoi est-ce qu'il faut absolument le savoir Savoir ce qui se passe. Alors, parce qu'il y a un roi qui en attend d'être couronné. Et là, on a des questions de grâce. Ah, je ne connaissais pas cette carte-là. Quelqu'un qui danse avec un parapluie, c'est un petit peu comme une danseuse étoile. Donc, pour moi, c'est aussi la grâce. Donc, les questions de grâce. Attendez, on va regarder ce qu'il y a en dessous, la carte de l'œuf, là. Du roi qui attend d'être couronné. Tout dépend lequel. Hein. Ouais, j'avais déjà sorti cette carte-là. Ouais, c'est en route. Un roi qui attend d'être couronné. Mais lequel Parce qu'il euh, y en a deux. Il y en a un bon et un mauvais. Bon. Ouais, alors. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle religion mondiale quest ce qu'on peut dire à ce sujet Je vais prendre plusieurs têtes d'exit comme ça. Je serai sûre peut-être de sortir euh, euh, davantage de situations. Attends, on va aller chercher celui-là là-bas. Alors pareil, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein, c'est toujours pareil. On ne sait rien. On va voir la nouvelle religion mondiale. Que nous fait la coupe La coupe nous montre un danger dont on n'est pas conscient. Avec des désaccords. Oui, bah c'est une division. Hein, ça, de toute façon, euh, <rire> le jour où les gens feront l'union, euh, on aura gagné. Mais ce n'est pas le demain à la veille. Donc, euh, bon. Une division. On sait très bien que Dieu réunit et le diable divise. Hein, c'est son arme favorite. Il a très bien joué d'ailleurs en 2020, très très bien joué. Alors restons sur la nouvelle religion, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet Ok, on y va. Alors, il y aura deux poids de mesure. bah ben, oui. C'est évidemment les choses diaboliques, c'est vrai. Mais on va nous, en nous enrober ça de façon euh, superficielle, artificielle, euh, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est... En fait, c'est ça, en fait. C'est une nouvelle religion qui va être diabolique, c'est vrai. Vous aviez ici les perversions, hein. C'est vraiment ça. Mais ça va être, vous voyez, ça va être noyé dans des choses soft. Hein. C'est-à-dire que les gens ne le verront pas. Et pourtant, ce sera vraiment sata, plomanique, oui. Avec, encore une fois, deux poids, deux mesures. Vous voyez, la balance, il y a un condamné ici qui, qui fait pencher la balance vers lui donc déjà ça veut dire ici que ça va avantager les criminels cela avec les cornes là les satas qui vont nous pondre des bobards mais c'est vraiment ça hein. qui vont nous pondre des bobards ouais. ce sera leur église en fait Vous savez les, les gargouilles que l'on a enfin, euh, que, alors que l'on avait par exemple euh, tout en Notre-Dame, alors je ne sais pas ce qu'elles sont devenues maintenant Elles ont dû brûler, enfin je ne sais pas En tout cas il y en a encore sur certaines cathédrales Elles sont censées normalement Repousser les démons Et hein eh bien c'est pareil, c'est des gargots Donc c'est bien en relation avec les démons Sauf que là, ça avantage les criminels Oui, c'est juste, je suis d'accord avec ce que je, Le jeu me dit Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le fait, les poissons Alors les poissons c'est le Christ hein Là, j Évidemment j'interprète un petit peu par rapport au contexte hein de temps en temps, j'interpréterai la carte différemment, comme mettre à l'abri. Mais là, on va mettre à l'abri tout ce qui est euh, <rire> en relation avec le Christ. Hein, parce que on va avoir des informations, des choses qui vont changer au niveau des, de l'église, et c'est vrai, de l'église traditionnelle. Donc là, pour faire le culte traditionnel, eh bien, on devra se mettre à l'abri. C'est exact. C'est exact. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici Ah, ben là, c'est intéressant parce que là, on a. Des gens éventuellement éclairés, avec la grâce. Tiens, j'avais déjà sorti en coupe. Alors, la grâce, extrêmement importante comme carte. Je vais voir si je peux vous en parler ou pas. Donc, la nouvelle religion, oui, ce sera Sata, avec Nick. C'est exact, je confirme, euh, et c'est vraiment ça qui se passera. Et les criminels seront bah, pourront tout faire. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut nous donner d'autres comme informations. Ici, là et là. Et le dernier. Alors, ouais, ben bah voilà. On va prôner les valeurs de l'amusement ici. Mais ce sera aussi un fardeau pour certains. En fait, on va, on va vraiment euh, tout permettre. Amusez-vous. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Il n'y a plus de péché. C'est un petit peu ça que je vois, moi. Mais voyez que ça veut dire aussi qu'il y en a certains qui seront mis en esclavage. Donc, pour que certains puissent s'amuser et profiter de tous les plaisirs, et c'est vraiment ce qui va être, Vous hein, voyez, les parties, on s'amuse. Bah, vous en avez déjà un petit peu une idée, hein, de, de leurs plaisirs, de leurs amusements, de leur perversion. Hein. Donc, c'est ça. Tout sera permis. On fait la fête. On s'amuse mais au prix de certains esclavages, de certaines personnes. C'est vrai. Ici, qu'est-ce qu'on a Une destruction. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Là, je suis sur l'église chrétienne, vous hein, voyez, destruction de l'église chrétienne. On détruit tout, mais on se bat. Alors, vous avez le petit bélier qui se bat contre l'énorme monstre, et c'est vraiment ça, hein le courage, donc les gens qui vont résister mais qui vont se battre contre un truc qui est artificiel, vous voyez, regardez ça c'est un animal en chair et en os alors j'ai pas de carte d'agneau euh, dans ce jeu mais on peut éventuellement en extrapolant un peu voir l'agneau de Dieu hein. bon là, je sais bien que c'est un bélier mais enfin bon <rire> mais là vous voyez l'agneau ou le bélier si vous voulez qui se bat contre un truc, un nouveau bélier beaucoup plus puissant et complètement artificiel et oui c'est-à-dire que l'agneau de Dieu, qui est Jésus, va, être, va partir en guerre contre cette espèce de monstre-là, qui est créé de toutes pièces. C'est vraiment ça. Et là, eh bien, on détruit, on va tout détruire, hein, les églises, euh, la, la, la, tout ce qui est chrétien. Alors, ici, on a... Ah, bah, tiens. Toujours lui, hein, il est en vue. Il est en vue. Voilà. Vous voyez Il est en vue. Alors moi je me demande si c'est pas finalement le, le, ce qu'on appelait le, le grand architecte de la planète éventuellement, donc Dieu qui a déjà en fait tout prévu, tout tout prédit, qui nous a averti de la venue de celui-ci. Il faut quand même le faire que à chaque fois je le sorte. Hein. C'est qu'il veut sortir quoi. Il attend son son heure et il sait très bien qu'il va triompher grâce à la propa ici. Il y a même le pire, c'est que il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui as, euh, qui espèrent sa venue, qui l'attendent. Il est en vue et il attend son heure avec un petit, euh, un petit apéritif, là, vous voyez. Il sait qu'il aura son heure. C'est exact. Pourquoi Parce que je vous l'ai dit juste avant, c'est que la, la nouvelle RM, religion, eh bien, elle vise à le mettre sur un piédestal. Hein. Puisqu'il n'y a plus de péché, on peut tout faire. On peut s'amuser. Tout est permis. Hein c'est vraiment ça, hein. c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça aussi que vous avez destruction des églises, que vous avez des gens qui sont chrétiens, qui sont massacrés, personne n'en parle. En toute impunité, euh, voilà, ils sont tués. C'est normal. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Hein. Je ne peux pas vous rappeler certains noms, certains pauvres personnes, euh, prêtres ou chrétiens qui ont été tués. Il euh, y en a tellement que la liste serait trop longue. Mais il n'y a jamais de conséquences c'est jamais très grave voilà bon je n'en dirai pas plus alors ici on va rester sur donc la, la nouvelle RM ici donc c'est plutôt la résistance si j'ai bien compris et là eh c'est ce que Dieu nous avait prédit en disant que cela se ferait et c'est inévitable alors alors ici il y a des dégâts qui vont être faits avec des petits hérissons ok bon pour l'instant je vois pas qu'est-ce qu'on a ici Ouais, bon, là on retrouve un peu le combat hein, le combat de Titan ici qu'on ne pourra pas gagner parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres entités on va dire que ce sont des entités euh, alors extradimensionnelles. pour moi c'est pas les extraterrestres je vous ai déjà dit, dit je ne crois pas aux extraterrestres je crois par contre qu'il y a des entités interdimensionnelles ce que je n'engage que moi évidemment mais en fait on parle des mêmes ce que vous, vous appelez extraterrestres, moi je les appelle euh, entités interdimensionnelles, ils viennent d'une autre dimension. Bon, en tout cas, ce sont ceux-là, donc de l'espace, si vous voulez, effectivement, et il y a des masques, ils mettent des masques. Pourquoi ils mettent des masques ben, Pour se faire passer pour des humains. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Ce sont eux qui nous attaquent dans nos valeurs traditionnelles de chrétienté. Donc là, effectivement, on s'attaque à forte partie, puisque euh, ils veulent mettre en place celui-ci, qui est aussi... Un démon interdimensionnel, bah oui. Bah, pourquoi je vous dis ça Parce que les anges, les anges déchus ont été chassés du paradis. Alors, voyez-y une autre dimension, angélique, si vous voulez. Et donc, eh bien, euh, ils attendent leur heure. Ils attendent de revenir sur Terre et de mettre en place le premier des anges déçus, qui est Lucifer. Et qui est encore une fois qui, qui est un démon interdimensionnel. Bon. Alors, il y a que le hérisson que je n'ai pas compris, mais on va regarder ici. Vous voyez ici, il va venir comme un voleur. Voilà. Plein de mauvaises intentions. Et, eh bien, il faudra accepter sa sou la soumission, donc, vous avez compris, au cornu pour avoir euh, encore de quoi manger dans nos assiettes. Oui, oui, c'est terrible. Hein. Mais c'est la fameuse marque, hein. Le 3, le 3 x 6, hein. Vous vous rappelez On en a eu un avant-goût avec le code carré. Ben oui. Il va revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, le hérisson avec les flèches alors, attendez, parce que là, j'étais partie donc sur euh, les, les satans, voilà, hic, qui font hic, et qui permettent tout, euh, tous les amusements. Alors, on va regarder pourquoi il y a le hérisson. Là, je ne vois pas trop comment l'interpréter, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, il y a un accident ici. Ah ouais, c'est marrant ça. Effectivement, il y a bien un accident alors la fin de civilisation éventuellement. civilisation qui meurt. Oui. Je, je vois des rois là. Ou alors, c'est que à ce moment-là, il y en a un qui ira à sa perte. Je sais pas trop. On peut pas vous dire là. Il y a, a quelqu'un qui, qui est en question. On peut parler de quelqu'un. Quelqu'un d'important hein, au niveau d'un gouvernement, au niveau d'un d'un pays. Il est possible que. Ouais, il est possible qu'il y ait. Euh, qu'il y ait des gens. Euh, qu'il y ait des gens euh, qui acceptent cette religion, par exemple. Mais pourtant, ça les conduira à leur perte. Il y a, il y a quelque chose comme ça. Il y a, a quelqu'un qui, qui, qui va avoir un drame. Là, il y a un drame. Il y aura un décès certainement d'une personne importante. Ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai les questions de, de pénurie et d'insectes. Vous savez, moi, je, je crois que c'est la perte de pouvoir, en fait. C'est les pertes de pouvoir que je vois. C'est-à-dire que tous les gouvernants, là, qui acceptent cette nouvelle religion, ils signent leur fin, ils signent leur perte et ne le savent pas. Et ce sera trop tard pour se défendre parce que le mal sera fait. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont s'apercevoir... ouais, ça, ça doit être ça. Il y en a certains qui vont s'apercevoir du danger et ce sera trop tard. Trop tard pour se défendre. Si ouais, c'est possible que ce soit ça. Le mal sera fait et en plus, ce sera à un moment donné où il n'y aura vraiment plus rien dans les assiettes. Les fameux insectes, hein, vous savez Qui étaient bien ressortis d'ailleurs quand je vous avais fait le forum des dévots. Hein. Je vous avais dit « Attention, on va nous changer notre nourriture ». Donc, tout va arriver en même, au même moment, puisque de toute façon, ils sont très, très bien organisés, ces gens-là. Il ne faut pas les sous-estimer, s'il vous plaît, ne les sous-estimez pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font et ils le font très bien. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur PLN, PA, PLAN, pardon, euh, jusqu'au bout, pour le mener au bout. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les connexions, ils ont l'argent, ils ont les positions. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont beaucoup mieux organisés. Et puis ils sont riches. Et ils ont, encore une fois, le pouvoir. Donc, euh, oui. Donc, ça, vous avez compris que cette fameuse nouvelle religion vise à instaurer des nouvelles valeurs. Et ici, eh bien, il y aurait soumission à celui-ci. Hein bah oui, puisqu'il sera à la tête de tout ça, hein c'est lui qui trônera, qui trônera au sein de cette église, cette fausse église. Bon bah ben là les gens ils seront complètement perdus. Hein. Oui, c'est à dire qu'il y en a qui rêveront toujours de liberté, mais ils vont pas comprendre ce qui va leur tomber dessus. Ça on est d'accord. Alors là les questions d'ancrage, les questions. On va on va regarder qui est attendu ici. Là, les questions d'ancrage, là, je pense aux gens qui refuseront cette nouvelle euh, RM. Il faudra vraiment continuer à s'ancrer et à rester ferme parce qu'on va être secoué. On va regarder qui est-ce qui va arriver ici. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est le bon On ne sait pas, on va voir. Non, c'est le voleur. Puis en plus, il y a les questions de potions qui arrivent. On est, on est content. On est content, tout ça va arriver en même temps. Hein. Euh, les notions de potions qui ressortent. Hein. Je vous ai fait la vidéo juste avant sur effectivement le, le, la nouvelle. Euh, voilà. map loin la, plus loin dit. Et voyez, on nous parle de potion. Donc ce sera au moment où en plus on fera l'apologie de la potion. Alors, est-ce qu'il y a une personne éventuellement on, dont on peut nous parler Non, non, mais c'est... Tout, tout va être déstabilisé, là, tout. Ouais, regardez, c'est le serpent qui arrive ici. Le serpent avec l'alliance maléfique. Hein. Alors, ça fait penser, évidemment, euh, au serpent que vous avez sur le C. Ouais, ouais, ouais. Bon, désolé, mais on, a, on va avoir aussi en même temps des, des histoires de maladies, hein. Oui. Donc, celui qui arrivera, c'est pas bon. Non, celui-là, il va y avoir plus tard le bon. <rire> Alors, ici... Il y a des gens qui vont essayer d'échapper au mauvais. Mais comme il y aura de la division, ça va être très difficile. Hein. On sera dans une confusion totale. Hum. Bon, ok. Donc, vous avez compris que cette nouvelle religion qui va être mise en place, eh bien, elle est très perverse et très mauvaise. Alors, ça, c'est nous. Ah, mais ça, c'est euh, le, le chapeau étoilé. Oui, bon, ils sont là-dedans, hein. Alors, il n'y a pas que le chapeau étoilé, puisque c'est un truc mondial. Donc, vous avez aussi les autres pays. Hein. Alors, il y a Dieu qui a écrit quelque chose, hein, qui nous a prévenus. Oui, ça, c'est Dieu. Pourquoi je dis c'est Dieu Parce qu'il a une queue de poisson. Donc, euh, l'air des poissons, c'était Jésus. Hein, voilà, bon, j'essaie d'être logique, hein, OK Et qui a déjà écrit, il a déjà tout écrit. Bon, on peut y voir la Bible, hein. Même si s'il écrit quelque chose euh, avec de l'eau, mais on peut y voir quand même les écrits bibliques, d'accord Il nous a tout, il nous a prévenu. Sauf que, sauf que les gens ont tendance à ignorer ou à refuser tout ce qui a été déjà communiqué dans les écrits bibliques, parce qu'il faut bien comprendre que si on a une nouvelle, enfin un nouvel euh, ordre qui s'installe et une nouvelle religion qui s'installe. Tout ça, c'est pas fait au hasard, ça a déjà été écrit dans la Bible. C'est c'est comme ça. Ça doit être fait, ça doit arriver. Euh, si vous voulez, bah, regardez tout ce que vous pouvez comme émission à ce sujet sur YouTube, il y en a suffisamment. Eschatologie, la fin des temps, vous verrez que le nom en fait partie, euh, donc nouvelle gouvernance mondiale qui sera euh, ici, et qui mettra celui-ci à sa tête. C'est écrit, je sais pas moi qui le dit. Et la nouvelle religion sera également mise en place avec toujours celui-ci et un faux prophète. C'est aussi écrit. Et vous avez vraiment des prémices, puisque je vous ai montré des petits dessins, juste un petit peu avant, où il y avait effectivement la nouvelle RM eh bien qui arrive et qui va être, vous allez en entendre parler, qui va être prôné de plus en plus, je vais le dire, vous allez en entendre parler de plus en plus. Il faut le savoir. Bon, enfin bref, en tout cas, par rapport à ce que Dieu a écrit, eh bien, ici, la communication, eh bien, ne passe plus. Les gens refusent. Ben, on le voit bien, hein. Les gens n'y croient plus, les gens refusent, les gens n'ont plus la foi. Et c'est bien le problème. Il faut, vous voyez, les gens... En fait, souvent me demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir Ben... Il faut garder la tête haute. Regarder vers le haut. Regarder vers le ciel, ici. Choisir son camp. Je ne le dirai jamais assez. Vous voyez Et continuer à s'élever vers le haut. Vers qui Alors, je ne sais pas s'il va à vous le sortir. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est dans le tas. Ouais, donc ça, c'est le monde. Hein. Ça, c'est bien le, le côté mondial. Non, alors, vers qui Il ne me le dira pas. Par contre, il me dit bien qu'au niveau mondial, on aura bien des questions de nourriture. Et ça, c'est sûr. Parce que je le vois en astrologie. Donc... Euh alors, qui c'est qui va nous sauver Ouais. Et c'est là où j'ai un problème pour vous dire ce que je vois, parce que ça va pas plaire à tout le monde. Donc, euh, je n'ai pas envie de vous choquer ou de, de vous faire partir. Hein. Je vous trouve sympa. Je suis contente que vous soyez sur ma chaîne. Donc, je préférais que vous trouviez la solution ou la réponse tout seul. Hein. Mais il y a un choix à faire. Il y a un camp à choisir. Surtout qu'on va être embêté avec les histoires de numérique. Il ressort tout le temps, celui-là, attendez. Je ne veux pas lui, mais vous savez quoi Ça, c'est la marque, le, les 3-6, qui va arriver après. Ouais. Alors il y a des gens qui vont essayer d'empêcher, hein. Mais non, ça sera aussi là. La fameuse euh, truc sous la peau, la PUCE. Ouais, parce que ben bah, parce qu'on n'aura pas le choix et que tout tout sera cassé. Donc, euh, pour s'en sortir, les gens devront accepter. Mais il ne faudra surtout pas l'accepter. Surtout pas l'accepter. Vous voyez, c'est toujours ceux, les mauvais, là, qui veulent, tout rendre, qui veulent rendre tout stérile. Et vous n'aurez accès à rien, à rien, à rien, si vous n'avez pas le truc sous la peau. Bon. Euh, oui, alors, comment est-ce qu'on peut être sauvé Comment est-ce qu'on peut éviter tout ça ouais, Non, mais trahison, Mais il ne le dira pas. Il ne le dira pas, non. Euh, Quoique... Alors, trahison, c'est sûr, c'est sur nous. Alors, comment échapper à tout ça Ben, il y a quand même un sauveur, là, vous voyez, c'est un lion qui se dessine, qui est en... Le lion, c'est le roi, hein, d'accord C'est le symbole du roi, mais vous voyez que c'est un roi lumineux, mais qui est encore invisible. Bon, bah ben, oui, il y en a qu'un de sauveur, il y en a qu'un de sauveur, il n'y en a pas d'immédiat, il y en a qu'un. Mais il est encore caché, il est encore invisible, ah, ben voilà, je vous l'ai sorti. <rire> J'aime bien le Dixit quand il veut, il, il me répond vraiment bien. Celui qui marchait sur l'eau et qui veut, qui va veut vous dire, coupez, coupez court à cette nouvelle religion qui va se mettre en place. Fuyez vraiment, parce que c'est dangereux. Voilà. Bon, bah, ben écoutez, j'ai tout dit, hein. j'ai tout dit. Donc c'est lui qu'il faut reconnaître et c'est lui qu'il faut choisir. Et si on le choisit, si on l'accepte, eh bien, tout se passera très bien, puisqu'encore une fois, euh, c'est la fin des temps, et la fin des temps dit que, de toute façon, celui-là, il sera vaincu. Alors, où est-ce qu'il est, se cache Il sera vaincu, il sera détruit, et on aura ensuite le règne, un règne avec cette fameuse nouvelle terre dont on nous rebat les oreilles, sauf que la nouvelle terre, elle, elle n'arrivera pas pour tout le monde. Et c'est vraiment l'information importante à comprendre, la nouvelle terre ne sera pas pour tout le monde. Elle ne sera pas pour ceux qui vont choisir celui-ci et la nouvelle religion. Ceux-là sont perdus. Elle sera pour les personnes courageuses qui feront l'effort de garder leur, leur, leur belles valeur. Ici, vous avez des, des, des, des cristaux, de, des métaux précieux. donc Du cristal. Donc, soyez purs comme le cristal qui, qui continueront à, à être purs, à regarder vers le ciel ici et à continuer d'aller vers le haut. Et surtout qui accepteront la chrétienté et le fameux sauveur. Ceux-là seront sauvés, oui. Les autres, eh bien, ils seront perdus. C'est marrant parce que ça fait penser à l'enlèvement de l'église. Hein, quand on, on nous enlève, on nous enlève, on nous, en, on nous transporte ailleurs. Vous voyez que la, la terre, elle est ici, elle est ici, elle est polluée. Elle ne vaut plus rien. Tout est salé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, il y a un, un morceau de terre qui est encore avec une vie. Il y a encore des gens, là. Il y a une ville. Il y a des vies, il y a une ville. Et on l'emporte ailleurs. Bah, C'est ça. Ben bah, oui. Je vous dis, la nouvelle terre. Mais hein. C'est vraiment... C'est pas mal cette carte, -là. tiens. Donc c'est pour ça, c'est un peu difficile pour moi de faire cette vidéo, parce que évidemment on, on va dans des choses religieuses, mais quand on parle notre temps, on passe le temps à dire « ouais c'est un combat spirituel, oui c'est un combat spirituel ». Mais ça veut dire quoi spirituel C'est pas le New Age, hein Il faut revenir à la base, la base c'est le bien, le mal, C'est ça existe. Quand vous avez des gens qui vous font des, des rituels horribles là, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière quand même, hein. C'est que c'est celui-ci qui est honoré, là. Euh, celui-là, le mauvais, le malin. C'est celui-là qui est honoré, là. C'est celui-là qu'ils adorent. Vous n'avez qu'à regarder les stars et leurs symboles. Euh, c'est horrible. Je ne vous ferai pas les signes qu'ils se font entre eux. Ils se reconnaissent. Hein. Bon, ils se cachent, le diable. <rire> bon, il est quelque part en dessous, d'accord? ok. Bon, je n'ai pas envie forcément de le ressortir, mais enfin, vous avez compris, quoi. Le serpent, hein. Ici. La trahison. Donc c'est bien de ça dont on parle. Et le seul adversaire au diable, il faut il faut remettre en perspective, c'est pas les galactiques. Jamais, jamais ça n'a été les galactiques qui l'ont sauvé par rapport au, au démon, par rapport au diable. C'est lui. C'est celui qui a envoyé son, son fils sur la terre pour nous sauver. Il n'y a pas, pas d'autre solution. Hein. Il va falloir vraiment que les gens comprennent, ils fassent un choix. Alors, moi, je, je suis pas mon but de, de, de vous convaincre. Je dis ce qui est, ce que je sais, ce que je ressens, ce que je vois aussi en astrologie. Et pour moi, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. Vous verrez bien. Mais on viendra dans un an voir comment la situation a évolué. Et vous verrez qu'elle ne va pas évoluer dans le bon sens. On va avoir, euh, on va perdre euh, nos ballons liberté de toute façon c'est fait. Hein. Mais notre vie euh, de confort. Hein. On le voit déjà, hein, les magasins ferment, problème de nourriture, ils commencent à nous parler des insectes, leur truc dégueulasse. Et puis pour peu qu'il y ait encore un truc de maladie qui nous tombe dessus, c'est foutu. Donc si on n'a pas une échappatoire, comment voulez-vous s'en sortir Comment voulez-vous vous en sortir C'est impossible. On peut pas rester sur cette terre. Il faut qu'on parte ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, évidemment, euh, tiens, regardez ce qui sort. Ouais. Bon, eux, ils sont derrière. C'est les démons. Hein. Les démons qui, font, qui ont fait alliance avec les, les êtres humains, d'ailleurs, pour la, pour la Terre. Hein. Vous voyez, quel était-il, là, celui-là Bon, celui-là, il va avec le, le cornu. Hein. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, ouais, je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Alors, une petite carte encore pour, pour nous, pour finir. Je ne sais pas si on peut en avoir une bonne, une bonne ou une mauvaise. On va voir. Oui, bah, les, si les gens ne voient pas venir les nuages... Euh, c'est tant pis. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez encore un peu de temps. Voilà, c'est ça. Les gens qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit, que les galactiques, c'est du fake et tout et tout, que c'est pour nous détourner de, de, de la vraie religion, de la vraie chrétienté. Oui, c'est ça que je voulais dire. Allez regarder un petit peu vers tous les martyrs et tous les saints. Les saints, S-A-I-N-T-S, s'il vous plaît, ou les saintes. Allez regarder un petit peu de leur vécu. Je vous encourage vraiment à regarder un petit peu ces personnes-là. Ce qu'elles ont vécu, les stigmates et, et euh, tout, tout, tout, tout leur, toute leur expérience. Parce que là, vraiment, il y a matière. Hein. Et qu'on ne va pas me dire que c'est du fake. Hein. Sinon, je vous renvoie vers le Padre Pio. Parce que là, personne, personne ne critique et personne ne met en doute le fait que son corps ne se décompose pas. Il y a certaines personnes qui devraient ouvrir les yeux. Enfin bref. Donc, les personnes qui dorment, qui ne voient pas arriver la tempête, ont encore un peu de temps. D'accord Mais attention parce que plus elles attendent et plus euh, bah, elles vont avoir du mal, hein, puisqu'on va on va vraiment être sous surveillance de plus en plus. Et puis en plus, il y a des pièges ici euh, pour nous, vous voyez, pour nous apâter. Donc, euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de confusion. Il faut que je vous fasse le projet euh, euh, Blue Beam. Hein. C'est il euh, y a de ça aussi, hein. Le projet Blue Beam. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas comment je vais pouvoir vous le faire, c'est compliqué. Compliqué. Vous voyez, c'est toujours cette carte-là que je sors à la fin. La clairvoyance spirituelle. Ça, pour moi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'Esprit Saint, bah, c'est l'Esprit envoyé par Dieu qui nous permet justement de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. C'est vrai, c'est ça l'Esprit Saint, de prendre le, la bonne direction et de faire les bons choix. Il faut aller vers l'Esprit Saint. Il faut le demander si vous ne l'avez pas. Voilà, et ce sera, on va terminer sur cette belle carte. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et avoir confiance. Ayez confiance. Tout a été écrit, tout est prévu. Après, je vous demande pas de me croire, mais faites vos petites recherches sur Internet et vous allez voir que ces histoires de religion sont très sérieuses. Donc, s'il y a religion nouvelle, c'est qu'il y a quand même des petits trucs spirituels dans le coin. Hein OK Bon. Et s'il y a des petits trucs spirituels dans le coin, c'est toujours les questions de Dieu et du diable. Voilà, faites votre choix. Allez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Moi, je suis là pour vous aider et surtout pour vous permettre de garder espoir puisqu'on a une porte de sortie, c'est sûr. Donc, allez, gardez confiance. À bientôt, au revoir.